comment est-ce que quantum empire dans le digital justement va permettre aux gens ou à vos clients ah, okay. de se développer ou comment est-ce que tu voulais aider ok donc en fait là comment comment est-ce qu'on aide nos clients c'est de tout simplement euh, ben, on va pouvoir définir euh, voir déjà faire une étude de marché au niveau des réseaux sociaux donc de voir déjà quelle est la portée quelle, quelle est l'étendue du marché on va également les euh, les aider à structurer, à mieux structurer leurs offres et leur permettre justement ben, de pouvoir attirer le plus grand nombre de personnes. Et on va, à contrario de la plupart des business traditionnels, on va utiliser euh, les médias sociaux. On ne va pas utiliser la télé, on ne va pas utiliser la radio, on ne va pas utiliser les banderoles, on va utiliser les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux peuvent permettre, enfin, permettre aujourd'hui d'avoir déjà de diffuser un message à moindre coût et aussi d'avoir ben, la maîtrise des données. C'est-à-dire, je donne un exemple. Si demain vous faites une publicité et vous mettez une banderole en pleine route, vous ne saurez jamais le nombre de personnes qui ont, l ont vu. qui l'ont vu, qui ont été intéressées par, par, par le message, par le produit ou qui, vous, qui vont même vous contacter. Vous n'avez pas, pas de ce qu'on appelle un avatar, en fait. vous n'avez pas de, de, de profil type de votre client. Alors qu'avec les médias sociaux, vous pouvez uniquement cibler votre client idéal. Par exemple, un jeune homme de 30 ans, célibataire, qui travaille dans tel domaine. Avec les médias sociaux, vous pouvez cibler un type de profil et lui diffuser ce message-là parce que vous savez qu'il qu va potentiellement être intéressé. intéressé. Donc, c'est ça, ça qui devient intéressant en gain de clients. Égal, également en termes de notoriété. En termes de notoriété, c'est qu'on permet justement bah, de faire connaître des marques à grande échelle de part des publicités. Au-delà des frontières. Exactement, au-delà des frontières. Donc, euh, vous pouvez vous faire connaître, en tout cas, toucher des millions de personnes aujourd'hui. C'est ce qu'on amène à nos clients, c'est-à-dire en quelques mois on leur permet de toucher des millions de personnes à vitesse grand V. Et mmh. ça leur permet d'asseoir aussi leur marque. et de... C'est comme si demain vous voyez une même marque, vous la voyez sept fois d'affilée, enfin sur, une, sur un laps de temps, mmh. indirectement vous allez vous souvenir de la marque. Si par exemple vous voulez, euh, je donne un exemple, vous voulez acheter euh, un jeu donne, je donner l'exemple d'un parfum. Ouais, ou, ou un produit euh, cosmétique. Si vous voyez le produit à répétition, peut-être au début ça va, va peut-être vous agacer, mais le jour où vous allez penser à ce produit-là, directement vous allez penser à cette marque-là parce que vous, vous l'aurez vu un certain nombre de fois. Donc c'est ce qu'on offre également à nos clients un peu partout. Donc.